Port de mer ou montagne Bah, montagne. C'est hein. <rire> <rire> bah, forcément quelle question bête. <rire> printemps ou automne Ah, c'est dur à choisir parce qu'ils ont tous les deux leurs avantages. Peut-être printemps, parce qu'en fait, automne, on a un automne un peu genre fantasmé. Des feuilles, le chocolat chaud, les citrouilles, il y a tout. Alors qu'en fait, je s'il pleut, il fait froid, c'est la merde. Insouciance ou maturité Insouciance. ou tablette graphique Tablette graphique parce que ça va beaucoup plus vite et que sans tablette graphique je ferai sûrement pas de la BD parce que ça prend trop de temps. Ouais. Et que le pomme Z est, est très utile. Saint-Malo ou Bordeaux Bah je veux dire Bordeaux, désolé Saint-Malo, mais <rire> je viens de Bordeaux du coup. Euh... Chien ou chat Bah chien, clairement. Les chats c'est juste des petits bâtards alors qu'un chien ça t'aime alors qu'un chat juste les A pour euh, des croquettes. Série TV ou BD Ah, c'est bien dur, euh, bah, BD, j'ai dis plus de BD que pas de à Dédicace ou interview Dédicace, parce que tu rencontres les gens et c'est toujours hyper intéressant de leur parler, et toujours plein de choses à raconter et c'est toujours hyper cool comme échange. Graffiti Falls ou Time Non, non, je ne peux pas choisir Ah c'est comme choisir entre papa et maman Ah euh, Ah alors si je vais choisir, je pense que je dirais Adventure Time parce que c'est la première série qui m'a permis de faire du dessin en me disant Ah ok, c'est genre des bras mous, euh, genre des proportions pas forcément respectées, et c'est genre un peu euh, n'importe quoi même si finalement c'est pas n'importe quoi. Et ça m'a vraiment débloqué en me disant bah, bah en fait je peux faire de la BD et je peux dessiner, il n'y a pas besoin de bien dessiner comme euh, pas mal de séries françaises ou même euh, faire autre chose que de la BD euh, style folk en belge. et euh, Donc ouais, Adventure Time, même si Gravity Falls c'est génial. Spirou ou Obépine Bah... <rire> Obépine, c'est un peu mon bébé, mais... Euh... Spirou, c'est un peu... <rire> Après, je vais être honnête, genre j'ai super honte, j'ai vu vraiment pas beaucoup de Spirou, et pas bien, j'en laisse plus, donc on va dire Spirou. Du ou concurrence Bah... <rire> on va dire du pis. Le génie Saligo ou le renard furax Alors, en termes d'album, je dirais le renard furax. Mais en termes de personnage, euh, le génie saligo. Tagada ou 45. 45 c'est des bonbons. Euh bah 45, même si. En fait, non, en fait Tagada parce que c'est meilleur que les 45. 45 c'est dégueulasse. Ouais, non c'est bon, mais bon, c'est pas terrible non plus.